les ouais, Joe, nouvelle année, nouveau concept Comme dirait un célèbre écrivain 2019 c'est manger ou être mangé, moi je vous mange c'est clair Il y a un an presque jour pour jour J'avais l'idée d'ouvrir une série qui expliquait Pourquoi tel artiste a percé Mais entre nous je n'étais pas encore prêt à faire de si grosses vidéos J'en ai fait du chemin et je pense qu'il est temps d'essayer ça Ce sera plus ou moins une longue série de vidéos Ça c'est à vous de montrer si ça vous plaît ou non Par les commentaires et par les pouces bleus En tout cas personnellement j'ai enfin trouvé un concept qui allie Musique et stratégie de communication à la perfection Et j'ai pris du plaisir comme jamais à faire ça Pour le lancement je lance artistes qui pour nombreux est le génie du rap français, mais comment l'est-il devenu Bienvenue dans cet épisode sur Vald. Parce que c'est le premier sujet, commençons par fixer les règles. Je vais reprendre chronologiquement chaque point qui a permis à Vald de passer de l'ombre à la lumière. Même si rien n'est négligeable dans une carrière, le réel but ici en tout cas est de relever les coups de buzz et leur mise en place, sans faire abstraction bien sûr, au bas de buzz. Et on attrape directement son troisième projet, NQNT2. 3 juin 2015, Val de sortait le classique Bonjour avec près 2 millions de vues seulement après un mois d'exploitation. C'est son premier buzz, ce qui passait déjà du rap dans leurs en 2015. On tous entendu parler de ça. Faire le mien en 2015 en même temps, c'est plus que bouillant. Avec ce titre, au délire niquage de mer qu'on ne présente plus, Val Valde laissera entrevoir son style très atypique. Un rappeur blanc qui troll dans le rap. Ça va choquer des égaux et ça va très vite les minémi. Les. Mi les... Les minimiser pff, oh, ta gueule. Un second extrait avant ce projet va être balancé, selfie, le 17 juillet, et ça y est, Vald est en train de créer l'un des plus gros buzz de cette année-là, un son au triple clip. Il y a une version familiale pour que, effectivement, la famille en parle entre eux, pour qu'il y ait un vrai truc euh, de. Hein? Il euh, y a une version érotique plutôt mignonne, plutôt esthétique, plutôt jolie et une version pornographique pour le rire en fait. C'est du jamais vu, Valde pousse la folie encore plus loin, tout le monde le veut sur les plateaux et c'est l'étincelle qui allumera la flamme. On y découvre un artiste assez spécial, quelqu'un de franc qui peut passer d'un foutage de gueule à du sérieux en restant totalement indifférent à ce que peuvent penser les gens de lui. Vizèrement, tu parles pas de toi Ouais, je suis d'avant non plus. Voilà, donc à quel moment est-ce que tu vas parler de toi Je sais pas, est-ce qu'il faut que je parle moi bah oui parce que ça peut m'intéresser peut-être ton public Ouais oh, mais que j'en ai rien à foutre que ça les intéresse Moi je veux faire de la bonne musique tu vois Clairement il n'est pas là pour discuter Mais pour balancer sa merde comme il a pu le dire Les gens aiment ça chez lui De toute manière tout le monde le prend pour un fou Ce qui ne cache pas par contre C'est qu'il réfléchit un minimum de ses textes Pour que l'auditeur ait matière à développer derrière Et c'est sur ce genre de point qu'on voit Qu'il n'est pas si vite d'esprit Comme certains peuvent le dire T'as t'aimes bien le côté euh... dur. En fait. Ouais, dur. dur le, fait de... le fait que l'internaute ou l'auditeur plutôt Appuie sur replay quoi Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il a dit Attends, mais. Ah, ou bien il va. Deux, deux jours après, il va comprendre ce que t'as dit alors oh. qu'il avait écouté. C'est autre chose, tu vois, quand tu. Quand, quand tu comprends, en fait. Quand t'as pas compris du premier coup et que tu comprends plus tard, en fait. Et tu sais, t'as une espèce de fierté dans toi, tu fais. Oh, ouais, c'est ça qu'il veut dire. Et du coup, tu kiffes encore plus, tu vois. Avec npnt 2 il décrochera l'étiquette d'un 3 du rap français, chose qu'il poussera jusqu'au premier album avec l'interview Schizo. Alors, euh. V.A.L.D je vous préviens, je vais pas être tendre Le problème avec ce projet, c'est que malgré qu'il ait réalisé une bonne première semaine avec 4200 exemplaires vendus eh bien on aura surtout retenu deux titres Et pour 12 titres, c'est pas ouf Le buzz du mec de bonjour risque de très vite essouffler Il faut repartir au charbon et c'est là qu'arrive le coup de grâce Agatha Bon j'ai menti, il s'est passé beaucoup de choses avant Agartha On aurait pu penser que le buzz de Vald se serait estompé en 2016 La hype n'a pas chuté Au contraire, ça repart en flèche avec deux extraits d'Agartha Eurotrap et Megados Et évidemment, ça repart sur deux buzz même technique pour NQNT2, il faut créer la différence, il faut marquer les esprits. Alors, comment faire 2016, cette lointaine période où les montages fonds verts étaient à la mode. Quoi de mieux pour faire parler que d'importer ça dans le rap et que ce soit l'artiste le moins sérieux à l'acting. Bon, même si le son est une dinguerie, d'après Val, le délire autour du fonds vert n'a pas pris comme il voulait à cause de la maison de disque qui euh, n'aurait pas lâché les droits pour que les gens puissent librement reprendre le son sur le montage. Aïe aïe, déception de gens français. Notre concept qui aurait dû être un méga virus sur internet, on aurait dû voir que nous pendant 3 mois et demi. On s'est fait niquer à cause des droits de la maison de 10 qui touche les emmerdes et je les déteste. Mais l'année n'est pas finie. En décembre, Val sortira un banger au nom de Megadose pour y critiquer la société de consommation. Certains y ajouteraient même les 7 péchés capitaux du christianisme. Bref. Avec ce titre et surtout ce clip écœurant, Vald prouve une nouvelle fois qu'il est incomparable et surtout très très fort en ramenant le public dans son jeu pour marquer les esprits. Bref, la population commence à cerner le personnage et l'étiquette du génie fait surface. Il sortira dans la foulée une parodie de Killuminati pour étirer le délire du troll à celui d'un complot reptilo-sataniste. Il reprendra d'ailleurs dans Neo et les Arman D'Agartha et en parlant d'Agartha. Avec cet album à la cover prémédité dans le journal perso quelques années auparavant, Vald sortira l'un des meilleurs albums de 2017. Les polémiques vont s'enchaîner une nouvelle fois. Ma meilleure amie, où seul les vrais auront compris le sens. Vitrine avec Damso, il ne s'arrête pas toujours à vouloir choquer, telle est sa volonté. Le son sera même soumis à une limite d'âge et boycott des référencements YouTube. Est-ce que ça a empêché pour autant de taper 18 millions de vues en 10 mois Absolument pas, ça y est, Vald n'a plus rien à prouver. Il a percé et ses choix artistiques lui sont indissociables tel le le concept je vais m'arrêter aux événements qui ont permis à Valde de, -de percer mais avant ça parlons futur c'est le résultat de plusieurs années de travail stratégique et artistique Qui lui ont permis de passer les 100 millions de vues sur des accordés Premier extrait de Xe après un an d'exploitation Quand j'entends dire que Vald est un troll ou un génie Il m'est alors mais évident de dire que tout paye de son génie Ce qu'il faut retenir c'est qu'en 7 ans il a sorti 7 projets Il est passé du mec qui a fait la chanson de bonjour à un artiste totalement respectable Malgré qu'il casse tous les codes du rap Que ce soit son feat avec Al Capote, Lorenzo, sa cover de Xe Le Follic, le passage chez Ardisson, ou encore la mixtape NQ T 33 pour ses fidèles, ça aura été de nouveaux gros coups de com' qui ont fait du bruit en 2018. Que nous réserve Valde pour la suite Sortira-t-il un album cette année comme il a l'habitude de le faire Merci d'être resté jusqu'ici, on se retrouve très bientôt je l'espère pour un épisode que vous aurez choisi. Force à nous, ciao les Frangio.